en quoi mes émotions impactent mon quotidien, comment dans mon quotidien je peux mieux gérer ce facteur émotionnel, c'est l'objet de cette vidéo, en parlant plus particulièrement de l'impact de mes émotions dans le cadre de l'impact des relations que je peux avoir. Alors il faut savoir que plus une, question, une, une communication est émotionnelle, plus la plupart du temps elle va toucher, elle va toucher l'interlocuteur. Ce qui veut dire que si par exemple je vous demande, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, eh bien je vais solliciter un peu plus votre pensée. Si maintenant je vous dis, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à ça Eh bien vous sentez que je descends un peu plus dans le vecteur émotionnel et du coup je vais accroître la qualité de notre échange. Et vous verrez d'ailleurs que dans vos environnements, plus vous allez orienter votre communication sur du ressenti, que ce soit dans votre expression, ou que ce soit dans l'interaction que vous allez avoir avec les personnes qui vous entourent, plus vous allez sentir en fait que la qualité de la relation s'intensifie, c'est-à-dire qu'elle devient... Plus Profonde. Donc, l'enjeu à chaque fois c'est de pouvoir faire de nos émotions une force en quelque sorte, mais pour ça il va falloir accueillir les ressentis pour pouvoir les transformer. Donc, ce qui est très important euh, concernant ces, ces émotions dans la partie communication, c'est aussi de se rendre compte que quand on a quelque chose de difficile à, à communiquer, eh bien, le fait de dire, vous savez, je ressens une chose là qui qui est particulièrement difficile pour moi à dire ou à ressentir ou quelque chose qui me touche euh, ou je ressens quelque chose qui me porte ou je ressens quelque chose qui, qui m'agace ou qui me met en colère ou qui au contraire me rend heureux qui m'anime beaucoup vous voyez le fait de démarrer ma communication par le fait de mettre en avant ce que je ressens eh bien vous allez voir que ça va automatiquement impacter la relation que je vais avoir avec mon interlocuteur si maintenant j'ai un message un peu plus compliqué je vais donner un exemple je, je dans une séance de coaching, je faisais appel à, enfin, une, à un chef d'entreprise que, que, que j'accompagnais qui, à un moment donné, passe une difficulté compliquée avec le Covid et qui se rend compte que sur les 40 personnes qu'il a dans son entreprise, il va devoir en, en mettre une vingtaine, à peu près, donc à peu près 50% à, à la porte. Et évidemment, il me contacte, il me dit Écoute, ça a été. Je vais avoir une réunion, je réunis tout le monde dans une grande salle et tout ça et je vais devoir leur annoncer que je vais me séparer de 50% d'eux et, et du coup j'aimerais bien qu'on ait une séance de coaching là-dessus. Donc euh, évidemment je, je dis ok, on place le rendez-vous et euh, le jour arrive où cette séance de coaching commence et là je l'écoute, je dis bon coup Robert qu'est-ce qui se passe alors euh, dans cette situation et là il commence à me dire ben voilà, euh, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, effectivement, euh, je dois libérer des... Enfin, je, je dois, euh, à, au fond, virer des personnes. Et puis, il commence à m'expliquer comment il va, euh, il pense gérer la situation. Donc, il m'explique les chiffres, il commence à m'expliquer un peu l'origine, le, le pourquoi, du comment, etc. Et au bout d'un moment, j'arrête Raymond et je lui dis, écoute Raymond, ok, j'ai bien compris la stratégie, tout ça, les chiffres, mais comment tu vis la situation Qu'est-ce que tu vis là et sur le coup, j'ai un moment de silence et puis euh, il me dit bah, « c'est dur en fait ». Je dis « quand tu dis que c'est dur, qu'est-ce que tu ressens exactement ?»« bah, il sent, je, je trouve que c'est injuste pour eux. Okay, »« Quand tu dis que c'est injuste pour eux, qu'est-ce que tu ressens ?» Il me dit bah, « je me sens à la fois triste, parce que je réalise tout, tout ce qu'ils ont donné pour mon entreprise pendant toutes ces années et que je vais devoir les mettre dehors et que c'est peut-être la décision la plus difficile que j'ai à prendre. » Et je lui ai dit, tu vois Raymond, il est là ton message, c'est ça ton message, c'est de commencer par dire aux personnes, ben vous savez exactement ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose que je sens très injuste pour moi dans cette situation, qui me rend profondément triste, c'est qu'au regard de tout ce que vous avez donné pour mon entreprise, aujourd'hui ben j'ai la décision la plus difficile que j'ai à prendre de ma vie. » Et vous savez, quand il m'a dit ça, je sentais dans sa gorge que ça coincait, qu'il y avait évidemment de l'émotion, une vraie tristesse. Et c'était clair, que c'était évident, que c'était une des décisions qui était difficile pour lui. Je lui dis, c'est ça ta, ta puissance de communication. Après, tu pourrais expliquer le pourquoi des choses. Mais la chose la plus importante, si tu veux humaniser ta relation, y mettre donc plus de sensibilité, c'est de commencer par dire ce que tu vis, ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe en fait. Parce que c'est finalement là que tu vas connecter avec le cœur, avec l'émotion, avec l'humanité des personnes. Alors qu'on soit dans le monde un petit peu des difficultés, ou au contraire, dans le monde de l'enthousiasme, vraiment enrichir sa communication de ses expressions de ce ressenti, c'est doubler, tripler la puissance et l'impact, évidemment, de votre communication. Expérimentez. si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez ben, pas à venir nous rejoindre. Je serai toujours très heureux moi, de, de vous accueillir, que ce soit à distance, euh, parce on fait beaucoup de formations à distance ou dans le cadre de nos séminaires. Mais l'idée, c'est vraiment de, de montrer combien ce facteur émotionnel, quand on l'accueille, quand on apprend à le gérer, eh c'est une source de révélation potentielle inouïe pour évoluer, pour mieux communiquer, pour euh, interagir, manager, évoluer dans sa vie, quels que soient les domaines. Merci encore à vous et au grand plaisir de vous retrouver.